Bonjour à tous, voici votre horoscope pour la semaine du 13 au 19 janvier. Donc vous n'oubliez pas euh, les consultations hein, que vous pouvez obtenir avec Zoé et avec moi au téléphone en privé. Vous n'oubliez pas le live du mardi soir de 21h à 22h. Ensuite, bon, euh, on a nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram et la page Facebook bien entendu. Et puis n'oubliez pas euh, que le mensuel de février est euh, en ligne, euh, de même que toujours les prévisions pour 2020. Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de cette semaine on a deux changements, euh, bon, plus ou moins important. Hein. C'est des planètes rapides, bon parfois euh, elles traversent un signe très rapidement, donc euh au, en premier lieu pardon il y a euh, lundi là euh, tout de suite Vénus qui rentre en Poisson, et puis vendredi ce sera Mercure qui rentrera en Verseau. Alors en ce qui vous concerne vous Bélier la Vénus en Poisson, elle est extrêmement imaginative, sensible, réceptive, alors attention à pas vous faire trop de films hein, euh, parce qu'on a tendance à prendre euh, euh, nos rêves pour une réalité hein, avec une Vénus Poisson et surtout qu'elle est dans votre secteur 12 hein, qui est un secteur Poisson. Donc vous voyez il y a deux fois euh, le côté euh, rêveur, imaginatif. Alors ça peut être excellent pour les créatifs, hein, si par exemple vous avez envie de créer quelque chose écrire ou euh, chanter ou je ne sais pas quoi, hein? bon euh, là vous aurez des énergies vénusiennes qui vont euh, euh, vraiment vous aider. Hein? Mais en ce qui concerne vos amours, je ne suis pas sûre que Vénus vous aide beaucoup, à moins que vous n'entreteniez une relation secrète hein, euh, euh, euh, dont il ne faut parler à personne. Ensuite, donc Mercure qui rentre en Verseau vendredi, donc bon, elle va passer le week-end à, à être en dissonance avec Uranus, donc vous pouvez peut-être vous attendre à un imprévu mais qui vous dérangera pas trop. Hein? Peut-être qu'on va vous proposer quelque chose, une activité à la dernière minute ou que quelqu'un euh, va vous appeler alors que vous ne vous y attendiez absolument pas hein, parce qu'il y a une notion euh, quand même d'imprévu, euh, euh, parfois un petit peu de retournement de situation. Mais bon, Mercure c'est très rapide et très léger, hein, donc euh, bon vous verrez ce sera totalement anecdotique. Il y a une euh, journée ou même demi-journée qui sera positive pour vous, c'est lundi, euh, euh, et, et surtout pour le 3e décan avec la Lune euh, en Lion, euh, Mais ça ne veut pas dire que les autres jours seront pas bons, hein. ça veut dire que la Lune n'aura pas d'influence sur vous euh, ces autres jours. Mais lundi euh, en, en début de journée, elle aura une bonne influence, hein. vous serez peut-être content de repartir au travail ou vous aurez euh, quelque chose à faire qui vous plaira parce que bon, euh, pour être motivé, il euh, faut que ça vous plaise. Hein? Taureau et ascendant Taureau, dans votre horoscope de cette semaine, c'est toujours le Capricorne qui domine, un signe ami, hein? mais il y a des changements euh, d'autres planètes, des planètes rapides comme Vénus et euh, Mercure. Vénus rentre dès ce lundi en Poisson où elle sera en bon aspect avec vous, et Mercure en revanche vendredi va rentrer en Verseau et ne sera pas euh, très positive en ce qui vous concerne. Donc on commence par Vénus, hein, vos amours vont prendre une teinte euh, mmh. disons euh, très amicale. Euh, si vous êtes en couple, les affinités qui ont fait que vous vous êtes rencontrés et aimés, vont être un petit peu sur le devant de la scène et ça va redonner du... Euh, du nerf hein, à votre relation qui sera certainement euh, dans une espèce de renouveau. Hein. Bon, cela dit c'est très rapide, hein, donc euh, ça peut-être une soirée hein, où tout d'un coup vous allez vous retrouver euh, comme avant, comme au début euh, de votre relation. Euh, attention, si vous êtes célibataire, à ne pas vous faire des idées sur quelqu'un avec qui vous entretenez déjà une relation amicale, et vous pourriez vous dire, ah oh, mais ça pourrait évoluer vers autre chose... Bon alors avant de faire quoi que ce soit, laissez passer un peu de temps pour voir si l'idée est bonne ou pas. Hein? Euh, je crois que là il ne faut pas vous précipiter. Je sais que c'est pas votre nature, mais en amour vous êtes quand même euh, un peu différent. Hein. Euh, on retrouve ensuite vendredi euh, Mercure qui va rentrer en Verseau, et là il y a forcément euh, un imprévu, un retournement de situation, euh, euh, quelque chose qui peut s'annuler, un rendez-vous que vous aviez ce jour-là, euh, qui peut être annulé, reporté, euh, ou alors vous pouvez entendre quelque chose qui va vous déplaire, qui va provoquer en vous de l'anxiété parce qu'Uranus est, est, est dans, le, dans le jeu et que Uranus provoque toujours un petit peu d'anxiété. Mardi, mercredi, voilà deux bonnes journées, la Lune sera en vierge, elle sera euh, euh, comment dire, valorisante, voilà. Euh, vous vous regarderez dans, dans le regard de l'autre et vous y verrez de l'amour, de l'admiration, euh, quelque chose de tendre, euh, bon ce sera forcément euh, deux journées euh, très agréables pour, euh, pour vous tous. Gémeaux et ascendant Gémeaux dans votre horoscope de cette semaine, euh, euh, bien sûr le Soleil continue sa course en Capricorne, il la terminera la semaine prochaine, mais euh, bon, on a déjà deux changements cette semaine. Le premier, c'est Vénus qui rentre en Poissons hein, euh, lundi, donc ça, bon, on, va, on va en parler. Hein. Et puis euh, surtout Mercure, votre planète qui va entrer en Verseau vendredi, et elle va tout de suite être euh, en dissonance avec Uranus, mais ce ne sera pas forcément euh, mauvais pour vous, je vous expliquerai pourquoi. On en revient à Vénus en Poissons. Le seul problème avec Vénus en Poissons, c'est qu'elle est trop rêveuse, hein, trop imaginative, euh, qu'elle est fusionnelle aussi. Euh, bon, alors c'est bien d'être fusionnelle au début, mais euh, bon la fusion, euh, c'est forcément, elle se fait forcément au détriment d'un des deux membres du couple. Hein. Il y en a un qui se sacrifie à l'autre. Et là, en l'occurrence, ça pourrait être vous, hein, si jamais vous êtes un couple fusionnel. Mais bon, si ça vous va comme ça, hein, tant mieux, hein, Je ne, ne, ne changez rien. Euh, autrement, bon, si vous êtes célibataire, hein, euh, évidemment attention aux beaux parleurs, aux séducteurs de tout poil. Euh, bon, restez un petit peu sur la réserve, hein, euh, ne, ne, euh, ne vous emballez pas, ne donnez pas votre cœur euh, tout de suite. Euh, en ce qui concerne mercure, votre planète maîtresse, elle va être donc très bien disposée en Verseau et euh, probablement que ça vous sauvera euh, des rêveries euh, de Vénus en Poisson et de ces petits films euh, qu'elle se fait euh, euh, parce que bon, la réalité ne lui plaît pas, elle préfère euh, sa réalité à elle. De bonnes journées jeudi et vendredi, la lune sera en balance, et euh, bon, euh, ça vous donnera l'impression d'être un peu le... l'élu, le roi, la reine, pendant quelques heures. Cancer et ascendant Cancer dans votre horoscope de cette semaine. Bon, je vous rassure, c'est plus léger que la semaine dernière, surtout parce que Vénus rentre en poisson dès ce lundi et euh, elle va être en phase hein, avec vous. Et puis alors vendredi c'est Mercure qui va aussi changer de signe et qui va rentrer en Verseau, je vous expliquerai euh, exactement. Donc en ce qui concerne Vénus, elle est vraiment euh, dans un signe d'eau comme le vôtre, donc euh, vous êtes totalement en phase, et elle est dans un bon secteur également, qui est un secteur où vous vous sentez en confiance, où vous vous épanouissez, où vous oubliez finalement toute euh, votre nature anxieuse, votre nature inquiète, etc. Là vous vous laissez aller avec cette Vénus en Poissons. Alors bien sûr pour l'instant ça n'est que le premier décan, mais elle va faire un bon aspect avec euh, Uranus, donc euh, bon, il peut y avoir du nouveau dans votre couple, un regain... Euh, un regain d'amour, de désir, euh, un petit peu de piment dans votre relation. Et si vous êtes célibataire, il n'est pas exclu que vous rencontriez quelqu'un qui va vous plaire, hein? quelqu'un peut-être d'un peu spécial, ou alors vous le rencontrerez dans des circonstances spéciales, et euh, bon, il se passera quelque chose, je ne dis pas que vous, vous allez rencontrer l'homme ou la femme de votre vie, mais il peut se passer quelque chose. En ce qui concerne Mercure, alors euh, Mercure elle rentre en, en Verseau et elle est euh, immédiatement en dissonance avec Uranus. Le Verseau pour vous, euh, Cancer, eh bien c'est un secteur d'argent. Hein? Donc vous pourriez avoir une surprise du côté des finances, alors je ne sais pas si c'est une surprise, une bonne surprise ou une moins bonne, hein. ça ça dépend de votre thème personnel. Mais toujours est-il que de toute façon, euh, essayez de ne pas réagir de manière excessive, hein. il y a toujours des solutions à tout, c'est absolument ce qu'il faut que vous vous disiez, d'accord? Samedi et dimanche seront des bonnes journées euh, dans la mesure où euh, la Lune bah, sera euh, passée euh, au Scorpion et qu'elle euh, sera également dans, elle sera dans un signe d'eau, hein, comme Vénus. D'abord elle fera un bon aspect avec Vénus au départ, et euh, bon ça va entraîner finalement euh, un, un week-end où vous serez vraiment euh, bien dans votre peau, où vous aurez l'impression de plaire à tout le monde, peut-être, et en particulier à quelqu'un. Bon, profitez-en! Lyon et ascendant Lyon dans votre horoscope de cette semaine, euh, bon, c'est un petit peu différent de la semaine dernière quand même. Hein. D'abord il y a Vénus qui rentre en poisson lundi, et puis Mercure rentrera en verso vendredi et fera euh, tout de suite une dissonance avec uranus. Pour ce qui est de vénus, elle, elle va être en bon aspect avec uranus. Hein. Elle occupe votre secteur euh, euh, d'argent euh, qui gère aussi les crises existentielles, les doutes que vous pouvez avoir sur euh, vos sentiments ou sur les sentiments de l'autre. Hein mais euh, son bon aspect avec uranus pourrait vous inciter à dépasser euh, ses doutes, hein, euh, à vous dire j'en ai ras bol, pourquoi est-ce que je euh, je réagis comme ça, pourquoi est-ce que je suis jaloux, pourquoi est-ce que j'attribue à l'autre des intentions qu'il n'a peut-être pas? Hein? Attention à ne pas être un petit peu parano sous cette conjoncture, ça arrive! Euh, d'autant plus que Vénus en Poissons, elle, elle a une imagination débordante! Hein? Donc vous vous imaginerez des situations euh, qui n'existent probablement pas, donc gardez pour vous euh, des remarques ou des questionnements euh, qui laisseraient penser à l'autre que vous ne lui faites pas du tout confiance. Pour ce qui est de Mercure, alors elle rentre vendredi en Verseau, se met tout de suite en dissonance avec Uranus et si vous êtes donc du premier décan euh, bon euh, disons que vous pourriez euh, entendre euh, des propos un petit peu déplaisants, ou des propos qui vont euh, vous rendre anxieux par rapport à votre avenir, mais bon, en même temps c'est pas nouveau, hein. c'est la dissonance d'Uranus, elle, elle se termine même hein, pour beaucoup d'entre vous, en tout cas du premier er décan, elle, elle va se terminer. Donc je pense que maintenant vous avez vraiment les armes qu'il faut pour vous défendre, et les armes c'est bah, de faire du nouveau, de ne pas euh, vouloir vous accrocher à l'ancien, il faut vraiment euh, aller dans la nouveauté, l'accepter et l'intégrer, ça c'est euh, quand même euh, hyper important. Alors il est possible que vous ayez aussi une discussion avec un associé, euh, qui ne se passera pas bien, euh, avec un proche euh, où euh, bon, vous ne serez euh, d'accord sur rien et euh, de votre côté vous serez quand même un petit peu, euh, comment dire, dans la la volonté de, de contredire l'autre. Hein, euh, ça viendra plutôt de vous le, le problème. Deux bonnes journées, jeudi et vendredi avec euh, la Lune en balance, vous serez justement euh, dans une ambiance euh, intérieure, hein, la Lune c'est toujours ce qui se passe à l'intérieur, où euh, vous serez prêt au dialogue. Vous serez, il y aura une ouverture euh, en vous, et je vous en prie, euh, ouvrez le dialogue si possible, puisque Mercure rentrera vendredi, euh, donc elle est déjà un petit peu quand même active, hein, euh, et euh, parlez doucement. Vierge et ascendant Vierge, dans votre horoscope de cette semaine, il euh, euh, y a du changement dans le ciel. Euh, D'abord Vénus rentre en poisson euh, lundi, donc elle va s'opposer à vous, mais être en bon aspect avec Uranus, donc c'est une bonne conjoncture, je vous le dis tout de suite. Et puis Mercure, votre planète, va rentrer en Verseau, votre secteur du travail, et y faire tout de suite une dissonance avec euh, Uranus. Donc on commence par Vénus parce que c'est ce qu'il va y avoir de plus agréable pour vous cette semaine, donc accueillez hein, euh, les sentiments des autres, n'en doutez pas. Euh, si on vous exprime des sentiments, euh, prenez-les pour argent comptant, hein, euh, euh, vous vous demanderez si c'est du lard ou du cochon, euh, parfois même vous vous demanderez si vous n'avez pas rêvé, si vous n'avez pas inventé, euh, que quelqu'un vous fait des compliments, que quelqu'un vous drague, ou que quelqu'un essaye de vous attirer, euh, de s'attirer vos bonnes grâces. Euh, bon, ce sera pas forcément un rêve, ça peut être une réalité. Hein? Mais bon, si vous tombez amoureux, hein, ça arrive aussi. Hein? Euh, attention parce que là, euh, cette vénus des poissons, euh, elle est quand même, euh, comme je vous le disais, beaucoup dans le rêve. Donc euh, vous laissez passer très peu de temps, hein, vous laissez passer une petite semaine euh, et vous serez, euh, ou même un petit peu plus, hein, parce qu'après elle va être en dissonance avec Neptune, donc sera encore euh, plus euh, dans le rêve non mais attendez qu'elle qu arrive en Bélier par exemple, hein, elle va pas rester longtemps en Poisson, et là vous pourrez être sûr de ce que vous ressentez ou de ce que l'autre ressent. Euh, en ce qui concerne Mercure, donc c'est votre planète, à mon avis ce sera aussi important que l'aspect de Vénus. Euh, bon, il peut y avoir un imprévu dans votre travail, un travail qui est annulé, ou alors un travail qu'on vous colle en plus au dernier moment. De bonnes journées samedi et dimanche avec la lune en scorpion, vous serez euh, disons plus... Euh, plus bavard, non pas plus bavard, plus à l'écoute des autres et, et, et vous leur parlerez, vous leur donnerez des bons conseils et vous serez écouté, c'est ça qui est important, Surtout euh, samedi où la Lune va former de, de bons aspects. Hein. Donc, euh, allez-y, donnez des conseils, exprimez-vous. Balance et Ascendant Balance, dans votre horoscope de cette semaine, je vous le dis tout de suite, c'est mieux que la semaine dernière. Hein. C'est quand même moins lourd. Alors, euh, nous avons deux changements. Hein. Euh, Vénus, tout d'abord, qui rentre en poisson bon ça c'est euh, pas exceptionnel hein, en ce qui concerne la Balance. En revanche, euh, Mercure qui rentre en Verseau vendredi, ça, ça va être peut-être un petit peu plus euh, disons euh, amusant, créatif, euh, euh, pimenté... Euh. Bon, on en revient à Vénus, hein, on commence avec Vénus, Vénus en poisson Elle est dans votre secteur du travail, alors qu'est-ce que c'est Vénus, c'est ce qui nous plaît, c'est ce qui nous met en valeur. Hein. Donc il se peut que votre travail soit euh, euh, reconnu à sa juste valeur, euh, qu'on vous complimente ou qu'il vous rapporte hein, plus que d'habitude. En tout cas vous pourriez être assez content dans la mesure où Vénus va faire un bon aspect avec Uranus, donc ça, ça va libérer beaucoup de son potentiel euh, euh, valorisant. Hein? Vous serez peut-être valorisé par euh, vos talents, par vos réussites. Euh, en tout cas, si vous êtes euh, du premier décan. Hein? Et c'est toujours le premier décan aussi qui va recevoir les aspects de Mercure. Alors Mercure rentre en Verseau. Là aussi, c'est très valorisant finalement, parce que vous allez avoir des idées, vous allez savoir les exprimer, vous, avez, vous allez trouver euh, euh, je veux dire des interlocuteurs qui vont être à votre écoute et qui vont adorer vos idées, euh, vous serez très créatif. Euh. Bon alors Mercure est en, en dissonance avec Uranus, mais ça, je pense pas que ça vous gêne du tout, euh, simplement vous serez un peu excité, un peu nerveux, un peu anxieux de savoir si ce que vous avez dit ou si les idées euh, qui sont les que vous exprimez euh, plaisent hein, à, à, à vos interlocuteurs. Lundi matin, c'est la seule journée où la lune sera en harmonie avec vous. Ce qui ne veut pas dire que les autres jours seront euh, mauvais, hein, mais simplement vous n'aurez pas d'aspect de la lune. Donc lundi matin, elle sera en aspect avec votre troisième décan depuis le Lion. Donc c'est un aspect d'aide. Hein, si vous avez besoin d'un conseil, d'un coup de main, ou si quelqu'un vous en demande un, eh bien vous aurez euh, ce que vous voulez. Scorpion et ascendant Scorpion dans votre horoscope de cette semaine. Euh, il y a des changements dans le ciel, et heureusement parce que la semaine dernière, bon, euh, même si c'était en bon aspect avec vous, c'était pas facile. Donc euh, d'abord Vénus rentre en poisson, donc elle va être en signe d'eau euh, et en harmonie avec euh, le Scorpion qui est aussi un signe d'eau. Et puis en revanche Mercure elle sera pas euh, très sympathique parce qu'elle va rentrer en Verseau, signe d'air, et, et elle va être tout de suite en en dissonance avec Uranus, qui elle-même s'oppose à vous. Donc la fin de la semaine, il y aura certainement une petite crise. Mais bon, Vénus va très certainement arranger les choses, hein. donc elle se... elle s'introduit lundi en Poissons et elle forme rapidement un, un bon aspect avec Uranus. Hein. C tout de suite là, lundi, mardi, mercredi, euh, l'aspect euh, sera exact. Et donc euh, bon ça peut euh, vous permettre de... de, de comment dire... Euh, de vous sentir mieux peut-être avec quelqu'un avec qui il y a des problèmes, parce que bon, Uranus s'oppose à vous quand même. Donc c'est possible que vous soyez euh, dans une remise en question relationnelle, que ce soit avec euh, votre ami, ou votre conjoint, ou un associé. Bref, Vénus va venir mettre un petit peu de douceur, de tempérance hein, dans tout ça. Vous essayerez, en tout cas vous ferez des efforts hein, pour que ça se passe bien. Euh, maintenant si vous êtes célibataire, bon cette Vénus en Poissons, elle vous donnera envie d'aimer. Envie d'aimer, d'être aimé, et pas exclu, que vous tombiez sur quelqu'un qui vous fera rêver, qui vous donnera envie. En ce qui concerne Mercure, alors là c'est une toute autre histoire, il euh, y aura un imprévu, quelque chose qui va être annulé à la dernière minute, ça peut être un rendez-vous, ça peut être une visite que vous deviez faire, ça peut être une démarche aussi, euh, à laquelle vous renoncez au dernier moment ou qui ne se passe pas bien. Hein de toute façon, euh, bon, ça passera très rapidement, ne vous énervez surtout pas. Mardi et mercredi, une jolie lune pour vous, en tout cas euh, en vierge, hein, euh, elle est dans votre signe d'amitié, donc euh, amitié, solidarité, entraide devront être au premier plan, que ce soit euh, pour vous, hein, que vous le demandiez euh, à quelqu'un, ou que ce soit pour les autres, et que ce soit vous qui rendiez un grand service ou un petit à l'un de vos amis. Musique Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine, nous avons deux planètes qui changent de signe. Bon le Soleil est toujours en Capricorne, mais il termine, hein, il va rentrer en Verseau la semaine prochaine et c'est Vénus qui, lundi, rentre en Poisson euh, bon je vais vous expliquer, hein, euh, et Mercure donc qui changera également de signe puisqu'elle rentrera en Verseau vendredi, et euh, ce sera alors là pour le coup une, plutôt une bonne configuration, même si elle est rapide. En ce qui concerne Vénus, qui est rapide aussi hein, heureusement, euh, donc Vénus euh, en Poisson, elle se trouve dans votre secteur de la famille, Hein, au secteur d'intimité, le euh, secteur qui gère la maison. Alors bon, vous pouvez avoir envie tout d'un coup, euh, hein, ça vous prend comme ça, de changer euh, la décoration de votre intérieur, hein. c'est possible. Vous pouvez également revoir par hasard, tomber sur quelqu'un que vous avez aimé dans le passé, ou avec qui vous avez eu des liens en tout cas dans le passé, et puis il peut aussi y avoir une ambiance vénusienne, c'est-à-dire que tout le monde s'entend bien euh, dans votre milieu familial. Sauf que euh, vendredi avec mercure qui rentre en Verseau, là il peut y avoir de sérieuses discussions euh, avec quelqu'un qui passera son temps à vous contredire. Ou alors c'est vous qui passerez votre temps à contredire l'autre. En tout cas, l'ambiance sera nerveuse, hein, et vous aurez peut-être du mal à contrôler votre nervosité. Dans ce cas, la meilleure des choses à faire c'est de demander à l'autre un petit temps, euh, de lui dire oh, bah, j'ai besoin de passer un coup de fil ou de euh, d'aller aux toilettes, je ne sais pas quoi, de manière à vous désénerver. Hein, parce que plus vous allez être énervé, et plus vous allez dire des choses que vous ne pensez pas. Hein? Donc accordez-vous un temps de pause et ensuite reprenez le dialogue et vous verrez que ce sera plus facile. Deux bonnes journées jeudi et vendredi avec la lune de la Balance. Elle est dans l'entraide, dans la solidarité, hein? donc euh, si on vous demande un service, n'hésitez pas, hein? rendez-le parce que de votre côté, si vous avez besoin vous-même d'un service, ne doutez pas qu'on vous le rendra. Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, c'est quand même mieux que la semaine dernière. Il hein? n'y euh, a pas photo comme on dit. Hein? D'abord Vénus rentre en poisson, elle va être en bon aspect avec vous, je vais vous expliquer et ensuite Mercure rentre en Verseau, forme un, un aspect mineur avec vous mais qui n'est pas euh, mauvais euh, non plus. Alors en ce qui concerne Vénus, elle va être en Poissons donc elle est très forte, elle est euh, chez elle, c'est son signe d'exaltation. Euh, donc vous allez d'abord être euh, bon, très séduisant certainement euh, cette semaine, si vous êtes du 1er décan en tout cas. Et euh, vous attirerez un petit peu les autres comme par magie, hein, il y aura vraiment... Euh, vous le sentirez, hein, vous n'aurez aucun effort à faire, euh, les choses se feront euh, tout à fait naturellement. Vous pouvez bien entendu rencontrer quelqu'un, vous pouvez aussi renforcer vos liens avec l'un de vos proches et vous demander euh, si votre relation euh, c'est de l'amitié ou de l'amour, hein? vous pouvez vous poser la question parce qu'il y aura un vrai rapprochement. Euh, Vénus vous aidera aussi à bien vous entendre avec tous vos proches, les, les frères, les sœurs, les enfants, adolescents, etc. ça se passera bien, vous n'aurez pas de sujet euh, de dispute pour l'instant. Hein? Bon on en vient maintenant à Mercure. Mercure, donc, qui rentre dans votre secteur d'argent, hein, euh, dans votre deuxième secteur, elle est en dissonance avec Uranus, donc, vous pouvez recevoir une facture à laquelle vous ne vous attendiez pas. On peut vous, ré, vous réclamer euh, de l'argent que vous avez emprunté, euh, et il faudra que ce soit tout de suite et maintenant que vous le rendiez. Ce sont des exemples, hein, étant donné que je n'ai pas votre thème mais il sera question de toute façon d'argent et d'un imprévu euh, dans ce domaine. Euh, hein, faites attention, soyez prudent avec votre argent. Mardi et mercredi seront d'agréables journées, la lune sera en vierge et vous, ma foi, vous saurez prendre de la distance avec tout ce qui peut vous ennuyer, hein, tout bon, euh, c'est vrai que certains d'entre vous, euh, quand même, euh, Saturne, Pluton, euh, sont toujours conjointes, hein, donc euh, c'est pas facile à vivre, donc avec cette Lune en Vierge, bah, vous saurez prendre un petit peu de recul pour réfléchir et donner du sens peut-être à ce qui se passe. MUSIQUE Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de cette semaine, il y a du changement. Hein? Euh, D'abord Vénus vous quitte pour rentrer en poisson, ce qui est plutôt une bonne conjoncture pour vous, hein? je ne dirais pas le contraire. Et Mercure rentre chez vous vendredi hein, dans votre signe, donc bon ça va avoir certainement une importance particulière pour le tout début du signe, dans la mesure où elle sera en dissonance avec Uranus. Euh, Bon, on va d'abord parler de Vénus puisqu'elle rentre lundi en Poisson et elle met l'accent euh, sur plusieurs domaines. Bon, l'argent hein, d'abord puisque c'est votre signe d'argent, euh, mais aussi vos attachements, hein, vos liens affectifs avec ceux qui vous entourent. En ce qui concerne l'argent, on le sait, le Verseau, euh, je veux dire, pour lui ça n'est pas, ça n'a pas de matérialité. Hein. Euh, très souvent, euh, d'ailleurs il peut y avoir les deux hein, en fait. Euh, vous pouvez être très accro à l'argent parce que Vénus s'oppose euh, en Poissons, elle s'oppose à la Vierge, qui est très économe. Hein, donc vous pouvez avoir pris ce trait de caractère mais bon, vous pouvez aussi un peu jeter l'argent par les fenêtres parce que pour vous, le matériel n'est pas quelque chose d'important dans votre vie. Hein? Et Vénus va être en bon aspect avec Uranus, donc ça peut aussi signifier une chose, c'est que euh, bah vous allez rentrer une somme, peut-être que vous vous attendiez pas à ce qu'elle arrive, ou peut-être que vous attendiez pas à ce qu'elle atteignent une certaine hauteur. En tout cas il y aura un élément euh, un petit peu surprise mais euh, pas, pas forcément désagréable. Hein. En revanche, avec Mercure en Verseau, là, euh, si vous êtes encore une fois du tout début du signe, vous risquez d'entendre des propos euh, qui vous inquiéteront. Qui provoqueront en vous de l'anxiété. La, de Ou alors ce sont vos, vos idées, hein, tout ce que vous aurez dans la tête qui va provoquer de l'anxiété et du stress. Donc attention, hein, ne laissez pas votre mental vous entraîner euh, hein, dans des zones qui ne sont pas du tout confortables. Deux bonnes journées jeudi et vendredi avec la lune en balance qui sera évidemment en harmonie avec vous. Euh berceau, euh, euh, ben, ce sont des journées où vous pourrez euh, prendre un peu de recul, un peu de distance, euh, surtout si vous êtes du premier er décan et que vous avez euh, des problèmes dont on vient de parler. Hein. Euh, un autre, une autre possibilité, c'est que vous parliez voyage avec euh, vos proches. Poisson et ascendant poisson, dans votre horoscope de cette semaine, euh, une très bonne nouvelle Vénus rentre dans votre signe euh, et Mercure va rentrer euh, en, en verso vendredi. Mais Vénus, elle, c'est lundi, euh, donc qu'elle rentre chez vous et qu'elle fait tout de suite un bon aspect avec Uranus. Alors, ça c'est top, hein? je pense que votre premier décan va être content parce qu'il y aura un petit renouveau. Euh, si vous êtes en couple, votre chéri se montrera plus attentif, peut-être! Hein, ou ou c'est vous qui aurez envie tout d'un coup d'une relation un petit peu plus euh, pimentée. Euh, bon, à moins que vous n'ayez euh, besoin de davantage de liberté et qu'on vous l'accorde! Qu hein. C'est très possible! Tout... Euh, je veux dire, je n'ai pas votre thème, donc je ne peux pas savoir dans quel sens euh, ça va aller, mais en tout cas au positif, c'est une bonne conjoncture pour vos amours, mais aussi pour votre argent. Hein. Il faut bien euh, savoir que Vénus représente également votre argent, votre confort, votre bien-être, et que Vénus étant chez vous, eh bien euh, vous pouvez avoir hein, du confort et du bien-être, ou même vous faire un joli petit cadeau parce que vous aurez eu une rentrée d'argent par exemple. Maintenant, en ce qui concerne Mercure, elle rentre dans votre douzième secteur, donc on ne peut pas dire qu'elle va être très active. Hein. Donc attention parce que vous ne serez pas toujours très réaliste hein, dans votre façon de vous exprimer, vous aurez des idées euh, euh, basées sur des croyances euh, qui ne seront pas toujours justes. Euh, donc euh, ben, euh, réfléchissez à deux fois hein, avant de dire certaines choses ou euh, de faire du prosélytisme, hein, c'est-à-dire de vouloir attirer euh, les autres vers euh, vos croyances, hein, parce que souvent le poisson est dans la croyance, c'est un signe qui, euh, qui est souvent très religieux. De bonnes journées, samedi et dimanche, hein, la lune sera en scorpion, c'est votre signe d'évasion, donc vous aurez très certainement la possibilité de vous évader, et si jamais vous êtes obligé de rester chez vous, c'est un film, un livre, euh, une émission de télé, que sais-je, qui vont vous permettre de vous évader de votre quotidien. Je vous dis à la semaine prochaine, likez la vidéo, abonnez-vous si vous le désirez, et euh, si vous voulez euh, avoir encore plus de détails sur vos horoscopes, vous pouvez appeler le 3210 10 où c'est moi qui vous parle de vos horoscopes. Vous pouvez aussi aller sur le site rtl.fr ou sur euh, le site du figaro tv magazine. À la semaine prochaine!